Vous aimeriez réduire vos déchets mais vous ne savez pas par où commencer on va passer une journée ensemble vous serez dans ma petite caméra et je vais vous montrer que réduire ses déchets bah finalement c'est pas si compliqué objectif de la journée ne rien avoir mis dans la poubelle jusqu'à demain la journée commence évidemment par un bon petit déjeuner et pour ça alors j'ai opté pour des produits qui peuvent s'acheter en vrac du fromage blanc ou du yaourt que j'achète au marché dans de grands récipients que je réutilise j'y ajoute des fruits coupés alors aujourd'hui ce ne sont pas des fruits coupés ce sont des myrtilles euh, parce que c'est la saison mais je peux utiliser des pommes euh, des poires je saupoudre de flocons d'avoine pareil que j'achète en vrac et en plus de tout ça je mets une cuillère à soupe de miel ça me donne plein d'énergie pour la journée et en plus de tout ça c'est un déjeuner relativement économique et je sais exactement la quantité de sucre que je mets à savoir le sucre des fruits le fructose et euh, le miel bon bref c'est pas c'est pas la question mais c'est un petit déjeuner équilibré et qui est possible dans la version zéro déchet donc c'est parfait alors vous allez me dire aujourd'hui ce sont des myrtilles donc pas de déchets mais si c'est des pommes des poires ou des bananes il y a bien euh, le trognon et puis euh, la peau ce que je vous invite à faire c'est si vous avez des noyaux dans vos fruits vous les mettez de côté vous les lavez si vous sortez en forêt et lancez un peu comme ça à droite à gauche au pire ça nourrit les insectes au mieux il se transformera en arbre Ah merci pour le café alors je suis plutôt café que thé mais ça je pense que tout le monde s'en fout j'ai opté pour une machine à grains Elle se réveille elle aussi alors pourquoi une machine à grains donc déjà pas de capsule c'est ce qui produit le moins de déchets le mar de café je suis ravie de le récupérer parce que je l'utilise soit pour mes plantes c'est bon pour les canalisations à petite dose s'il me reste un peu de mar de café je vais l'utiliser pour en faire un gommage sous la douche du visage et du corps et puis s'il m'en reste encore un peu je vais le mettre dans mon lombricomposteur avoir un lombricomposteur permet de considérablement réduire ses déchets allez pendant que je bois mon café je vous présente mon composteur. Un lombricomposteur composteur c'est comme un composteur classique, donc des bacs dans lesquels on jette ses déchets pour qu'ils se transforment en compost, en engrais pour la terre, mais la différence c'est que dans le mien il y a environ 2 kg de verre qui s'agitent pour créer du compost. Côté salle de main, pour réduire ses déchets, pour commencer, j'ai banni le coton de tige que j'ai remplacé par un auriculi qu'on applique dans ses oreilles, on lave après chaque usage et le tour est joué. Vous savez, les cotons de tige ne sont pas bons pour les oreilles et ce n'est pas biodégradable. Alors pareil, tout ce qui est gel, douche, shampoing liquide, on arrête, on remplace tout ça à part des shampoings solides et des savons solides. L'utilisation est exactement la même. Ça se transporte facilement. Ça, c'est un petit euh, shampoing que j'ai fait moi-même. Pour le dentifrice, je n'achète plus de pâte dentifrice. Je le fais moi-même à base d'argile verte et euh, d'huile de coco. Euh, ça se présente comme ça. Alors, c'est pas forcément ragoûtant à la première utilisation. Mais euh, on s'habitue et c'est assez simple. Donc, je le mets dans un pot hermétique. Voilà, c'est une pâte verte comme ça. Mmh. Et, euh, et voilà, on referme après chaque utilisation. Pour le déodorant, j'ai ma recette. Il y a du bicarbonate dessous, de soude, de l'huile essentielle de Palmarosa. Pareil, de l'huile de coco qui est antibactérienne. Et j'en fais des petits pots comme ça, qui sont faciles à transporter dans une trousse de toilette. C'est très efficace. Pour ceux qui aiment faire les choses par eux-mêmes, vous pouvez très bien faire vos propres shampoings, vos propres dentifrices, déodorants, savons. Etc. Sinon, si c'est pas votre truc, si vous avez la flemme, si vous avez pas envie tout simplement, ou si vous n'avez pas confiance, ça peut arriver. Il y a plein de petites marques qui se sont lancées artisanales. N'hésitez pas à regarder ce qui peut se faire. Ah, vous êtes encore là Oui, euh, oui, je, je peux tout expliquer pour les lunettes. Ma petite astuce beauté pour avoir de beaux yeux, c'est de mettre des lunettes de soleil sous la douche. Ça évite d'avoir du calcaire sur les paupières. Bon, on s'active, là. Hein. Hop, un peu de crème hydratante. Alors, comme pour le dentifrice et le déodorant, j'ai une recette que vous pouvez aussi consulter sur ma chaîne YouTube. En ce qui concerne le maquillage, pour le moment, j'utilise encore des produits industriels. Je suis en train de réfléchir à des alternatives pour euh, éviter le mascara. Si elles sont concluantes, j'en ferai une vidéo. Apte au travail réduire vos déchets au quotidien durant la journée, vous avez deux options. La vente à emporter et les livraisons sont très très très consommatrices en plastique. Alors pour cela, il y a une solution. Soit vous avez le temps de cuisiner le soir ou le matin avant de partir au bureau si vous avez des horaires décalés. Dans ce cas-là, je vous euh, encourage à rapporter votre déjeuner dans un Tupperware. C'est bien plus économique évidemment et c'est plus écologique. Ou alors, tout simplement, si vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous pouvez très bien rapporter votre Tupperware vide. Ou alors le laisser une bonne fois pour toutes. Au bureau et vous le lavez sur place, vous le nettoyez, enfin vous en faites ce que vous voulez. Bon, troisième possibilité, vous avez la chance de pouvoir déjeuner tous les midis au restaurant avec vos collègues, avec vos amis, avec votre mère, votre soeur, on ne sait pas. Dans ces cas-là, vous ne produisez pas vraiment de déchets, en tout cas pas de déchets plastiques, pas de déchets à usage unique et vous avez toujours la possibilité, il faut vraiment encourager cette pratique qui n'est pas très bien vue en France, c'est dommage, alors que dans d'autres pays, il n'y a vraiment aucun souci, cette pratique du doggy bag. Non, ça ne fait pas pingre, ça fait euh, écolo, on respecte l'environnement, on n'aime pas le gâchis. Il faut se lancer, il faut euh, encourager cette pratique pour qu'elle devienne beaucoup plus courante. Et plus on le fait, moins on aura peur de le faire. N'hésitez pas, hein, c'est un geste simple qui réduit considérablement nos déchets. La machine détecte le mug et comme ça, il n'y a pas de baublé en plastique qui descend. Bon, en revanche, le café est tout aussi mauvais. Hein. Allez, c'est la pause déjeuner. Je vous emmène dans une saladerie que j'aime beaucoup, qui fait des plats à emporter. Et comme bien souvent, c'est très très consommateur en plastique, donc je préfère toujours... Prendre mon tupperware et là-bas les serveurs ne sont jamais étonnés quand je leur tends. et de moins en moins d'ailleurs j'ai remarqué que cette coutume était beaucoup plus répandue en tout cas dans les grandes villes alors je sais pas ensuite ailleurs mais euh, je sais que paris nantes Marseille, lyon euh, commence à avoir de plus en plus l'habitude de ça alors n'hésitez pas on prend son tupperware vide et on va se régaler Bonjour, j'ai Bonjour. un topperware, ça vous dérange pas Avec plaisir, Hop. ça sauve un peu la planète. Voilà. ma saladerie, ils m'ont donné un petit gâteau aux pommes, emballé dans du papier. Vous allez me dire, bah, c'est un déchet. Peut-être, peut-être que vous avez raison. Mais pour moi, ça n'en est pas parce que ça, je le récupère, je le mets dans mon Tupperware et en rentrant à la maison, je le donne à manger à mes verres. Si vous avez soif euh, au bureau, euh, oubliez les gobelets en plastique que vous utilisez une fois et que vous jetez ensuite. Privilégiez les gourdes. Si elles sont en plastique, évitez le BPA. BPA, c'est Bisphémol, qui est un perturbateur endocrinien. Et moi, je vous recommande l'inox, même si c'est fait en Chine, en Asie principalement. Vous ne trouverez pas d'inox euh, made in France, mais l'inox est un matériau 100% recyclable et sa production est propre, contrairement à l'alu, qui n'est pas recyclable à 100%. À la vôtre, c'est un petit geste comme ça, euh, l'air de rien, mais qui peut... Euh, vous évitez beaucoup beaucoup de déchets inutiles. Pour le coup, remplir sa gourde, c'est aussi peu contraignant que remplir un gobelet en plastique. Oui, je voulais vous expliquer. Si vous avez un petit peu de temps, travail ça peut arriver entre deux réunions n'hésitez pas à trier vos mails et en supprimer les spams etc la corbeille régulièrement parce qu'en fait il faut savoir que garder ses mails consomme énormément d'énergie et finalement imprimer un mail est plus écolo que de le conserver sur sa boîte mail Allez, c'est maintenant la fin de la journée et je n'ai toujours rien mis dans ma poubelle. Si vous prenez l'apéro avec des amis en terrasse, n'oubliez pas de dire au serveur de ne pas mettre de paille. Même si boire son Morito à la paille, c'est super chouette. Et dans ces cas-là, si vous ne pouvez pas vous en passer, qu'est-ce qui vous empêche d'acheter une paille en inox, par exemple Je vais me préparer un petit apéro à la maison avec des amis. Alors, ce que je vais faire, c'est pour ne pas faire de déchets, évidemment. Hein, on garde, on garde l'objectif. Euh, je vais acheter des choses en vrac. J'ai prévu mes, euh, mes sachets, déjà à l'avance, mes sachets de papier craft euh, dans mon sac, comme ça je ne prends pas de sachets euh, en vrac euh, au magasin bio par exemple. Je vais prévoir euh, du melon, des billes de melon, tout dépend de la saison évidemment, mais beaucoup de légumes. Des chips de bananes, mmh, un délice et ça peut être des noix de cajou en vrac, enfin tout ce qu'on peut acheter en vrac, et il y a beaucoup de possibilités, des tomates cerises. On peut faire un apéro sans faire de déchets, c'est possible. En plus, il sera beaucoup plus équilibré. Alors pour les boissons, bah, je vous recommande d'acheter des bouteilles en verre. On peut faire de très très belles choses avec des bouteilles en verre qu'on récupère. Par exemple, j'ai vu sur Pinterest des lustres avec des bouteilles de vin, des lampes en mettant des guirlandes à l'intérieur, c'est super joli. Enfin, il y a plein de possibilités. Ou encore, tout bêtement, bon bah là, on le consigne. Donc ça ne fait pas un déchet supplémentaire. Voilà, bon bah vous savez tout. Je vous retrouve ce soir avant d'aller au lit. Promis, ce n'est pas une proposition indécente. Je vais me démaquiller pour cela j'ai banni le coton jetable de ma salle de bain et je l'ai remplacé par des lingettes lavables ça peut être en coton en eucalyptus bref c'est hyper agréable très doux très facile d'utilisation ça convient à tous les types de peau ça peut durer très très longtemps un petit coup de machine à laver et puis c'est reparti je vous conseille d'en avoir une dizaine comme ça une par jour ça vous laisse le temps de les laver au fur et à mesure et puis d'en avoir toujours en stock. compris ce n'est pas si compliqué de réduire ses déchets au quotidien le petit secret c'est de faire preuve d'anticipation alors cette journée test vous a plu vous vous seriez prêt à relever le défi